Ouais, je viens ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, ouais, tranquille. Alors, comme vous le savez, la Ligue des Champions a officiellement commencé ce soir et on vient tout juste d'assister à une dinguerie de malade mentale. Manchester United, les Red Devils viennent de se faire littéralement fracasser, hein limer, punir par les Young Boys. Les Young Boys, qui veut dire jeunes garçons, c'est un club suisse qui existe bah, apparemment depuis pas très longtemps puisqu'ils sont jeunes garçons, mais les Red Devils, ça existe depuis combien de temps, messieurs, dames c'est un club, c'est pas un club sans âme, comme vous avez l'habitude de le dire avec le Paris Saint-Germain, le Manchester United. C'est un club qui qui existe depuis allez, soyons fous, depuis 300 ans, hein? Ça existe depuis je sais pas combien de temps le, le Manchester United. Ils ont joué je sais pas combien de fois la Ligue des Champions. C'est pour ce c'est pour se comporter comme ça que vous vous, vous votre histoire elle a été écrite, hein? Manchester United. C'est comme ça que vous voyez le foot dans l'avenir? Vous achetez Cristiano Ronaldo, CR7. Le mec qui rentre dans le livre des records. Le seul footballeur à figurer dans le livre des records. Hein? Vous l'avez dans votre, dans votre équipe. Le mec, il marque un but. Wan Bissaka, il se dit, « Bon, c'est bon, on n'a plus besoin de moi. J'ai qu'à prendre un, un, un carton rouge. De toute façon, on est les Red Devils. Tout ce qui est rouge, on prend. » Ah, mais quand vous étiez 10, là. « Oh non, on n'est plus des Red Devils. Hein? Nous, on est des anges. » Mais non, mais c'est pas comme ça. Hein? Là, vous n'arriviez même pas à faire une seule passe. Regarde, la seule passe que vous avez réussi en deuxième mi-temps, c'est une passe pour l'attaquant des Young Boys. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui Il a puni votre gardien, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu crois Tu penses que la Ligue des Champions, c'est pour euh, faire du, du, de, de la figuration Pour venir montrer tes abdos Hein Donc là, Cristiano Ronaldo, il a mis son but, il a fait « su. Vous êtes tous venus autour de lui, vous avez dit « Ah, ça y est, on a remporté la Ligue des Champions hein !» Hein non mais concentrez-vous, hein. c'est pas parce qu'il y a Cristiano Ronaldo dans votre équipe que c'est terminé, on n'a plus besoin de faire des efforts. Hein. Ah non, non, non, non Et puis là, je vois beaucoup de gens là qui vont commencer à dire, voilà, Cristiano Ronaldo, il est venu euh, euh, à Manchester United, maintenant, regardez, il met son but, il ne court pas, il ne fait aucun effort, blablabla, c'est comme si euh, Manchester United, ils étaient déjà 10. Euh, donc là, qu'est-ce que tu es en train de dire Quand Manchester United, ils sont mangés en rouge, là, ils étaient neuf, c'est ça que tu veux dire tu veux dire que Cristiano Ronaldo, il apparaît que quand il y a des centres hein Et sinon, il va s'asseoir sur le banc Non, mais concentrez-vous. Concentrez-vous. C'est quand même une présence sur le terrain. Qui court ou qui. S'il court, c'est bien. S'il si ne court pas, il est quand même là. Et là, il a marqué un but. Mais derrière, l'équipe a fait quoi hein? Il ne peut pas être partout. Vous voulez donc que Cristiano Ronaldo, il met les buts. Après, il va mettre les gants. Hein? Ensuite, il va faire le coup franc. Et après, quand le coup franc, là, il est tiré. Le, coup, le ballon, il n'a même pas le temps d'arriver dans la surface, que lui, il est déjà dans la surface pour réceptionner son propre centre. Donc, c'est comme ça que vous voyez le, le, le football, vous. Non, mais concentrez-vous. Concentrez-vous. Moi, ce que j'ai à dire par rapport à Cristiano Ronaldo, donc euh, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir vérifier. Mais j'ai l'impression que là, la petite fibre, Ligue des Champions, la petite chance, j'ai l'impression qu'elle a disparu. J'ai l'impression qu'il devient un petit peu un poissard. Tu vois ce que je veux dire parce que là, là, il fait le taf. On ne va pas se mentir. Il fait le taf. Bien sûr. Même à la Juventus, il mettait les buts. Là, il est plus à la Juventus. La Juventus, sont combien tième du championnat 17 hein? 17ème du championnat. Il n'y a plus personne qui plante. Hein tu comprends Mettez du respect. Et vous, là, les autres joueurs de Manchester United, commencez à jouer là. C'est bon, là, l'euphorie comme quoi Cristiano Ronaldo, il est arrivé, ça devait être terminé. C'est quoi ce délire Sancho, là, t'es où Rashford, revient de ta blessure. Nous, on veut voir du, une saison de malade avec des, avec des beaux matchs. Ce match, il était magnifique, hein Ça m'a fait plaisir de voir les Red Devils se faire fracasser la bouche. Parce que vous, là, la bouche, là, les Anglais, oh là là, la première ligue, blablabla, bla bla, la première ligue, blablabla, bla bla, la première ligue. La première ligue, vous venez de vous faire fracasser, hein. Hein Manchester United, ils sont combien tièmes de, de, de la première ligue Premier ou deuxième, non hein Là, Young, contre Young Boys, vous vous êtes fait fracasser. Hein Concentrez-vous.